Les plus beaux endroits à visiter en Bulgarie, Cathégate de saint alexandre le monastère de Rila. Plovdiv, Velikotur Nouveau, monument de Buzgidza, le tombeau trace de Sves Varena, Sozopol, et enfin, monument des fondateurs de l'État bulgare. Il y a beaucoup de sens que vous commencez votre voyage en Bulgarie par sa fort sympathique capitale pour vous migrer dans l'architecture et la religion orthodoxe du pays. Entamez votre visite à Sofia, un imposante cathédrale de Saint-Alexandre Niveski, construite entre 1882 et 1912. Dans le style néo-byzantin, elle comporte 5 nefs, 3 autels et peut accueillir plus de 10 000 fidèles avec une copole de 45 mètres de haut, dorée à leur fin, les ornements recouvert on ou recouverts d'onyx en labâtre ou en mâpre. 1h30 de route au sud de Sovjet-Paul, le monastère de Rila, dans les montagnes du même nom, le lieu de culte le plus important de Bulgarie. Le monastère classé au patrimoine mondial de l'Unesco, fut fondé au Xe siècle par le moine Saint Ivan de Rila. Depuis le Moyen Âge, il a survécu aux différents envahisseurs ottomans et terribles incidents au début du XIXe siècle. Au fil des siècles, il a su jouer un rôle primordial dans la vie sociale spirituel des Bulgares, De nombreux religieux et, et intellectuels s'y sont retirés pour écrire laissant sur place plus de 32 000 ouvrages et manuscrits. Des artistes de renom ont aussi laissé de superbes traces sous forme d'icônes et de peintures murales au cœur des monuments de Rila. Vous serez saisis par quiétude du Dieu où puis plus d'une dizaine de moines visitaient le petit musée illestique et historique au fond de la cour du monastère. Dorila mettait le cap vers l'est de Poldiv, la deuxième plus grande ville de Bulgarie, capitale européenne de la culture en 2019. Elle était jusqu'à cette année un véritable trésor cassé du pays. Tour à tour, traces romaines, ottmanes puis bulgares, Poldiv a des allure de Rome. Avec ses sept collines et son grand amphithéâtre romain, poumon de la ville, vous pourrez y voir des concerts, des pièces de théâtre et observer les locaux, s'y retrouver entre amis à pour papo papoter, boire un café, grimper dans la vieille ville pour découvrir ses rues pavées bordées de jolies maisons traditionnelles en bois et longer les murs en pierre de la ville. Give more motivated. Autre ville culturelle et historique, Velikotournavo, est surnommée la ville nuit À trois heures de route au nord du Poldine, vous prolongez en effet dans le temps moyen âge. On apprend en des rues pavées de la vieille ville et au cœur de la forteresse Trasvest, percée sur une colline qui surplombe la ville. Entre 1185 et 1193, sous l'ère de du second empire bulgare. Elle servait aussi le palais royal et patricial. Attention, la visite de, de la forteresse est très prisée des Bulgares. Évitez donc les heures et les saisons de pointe. Si vous le pouvez, de retour dans la vieille ville, attardez-vous dans les rues de Gruko et Ravouski, puis au marché artisanal Samodiska, Sarissa ou vous pourrez faire du shopping d'objets traditionnels en bois, en bronze, des tissages et des icônes. Certains états ou PSA proposent même des ateliers de poterie, de tissage ou de sculpture sur bois. Si l'inspiration vous vient, Poursuivez votre découverte culturelle de la Bulgarie par celle d'une curiosité, un monument en forme d'ovni, au milieu de nulle part, ou presque, mais assez de mystère. Allez voir par vous-même la Secoue volante de Bulduitsa, au cœur du pays de la scène de la montagne de Bulkal, inaugurée en 1980, commémorée les 100 ans de la naissance du mouvement socialiste bulgare, à cet endroit, même au sommet. Du moment du début de ça, l'étonnante structure était la maison du Parti communiste du Canada. Aujourd'hui à l'abandon, le monument en béton est en sorte de représentant de la force, de la gloire du communisme. Étalé sur trois niveaux avec une passerelle circulaire panoramique ligne des pousses architectures du Corbusier, une salle de congrès ou une coupole recouverte de cuir Pilié au fil du temps. La soucoupe volante est aussi impressionnante de temps que dehors. À l'extérieur les deux étoiles rouges de rubis gravés sur autour de 60 mètres qui ancrent la soucoupe au sol, ajoutant au poids du passé et du bâtiment. Autre temps, autre monument, cette fois, c'est vers un tout autre genre d'édifice que nous vous entraînions, celui du Tembon de Svespari, au nord-est du pays. Classé depuis 1985 au patrimoine mondial l'UNESCO, situé au cœur de la réserve archéologique du Soborn-Uavo, qui est sur territoire protégé de 800 hectares, se démarque par le nombre de, et la nature exceptionnelle de ces vestiges archéologiques paléolithiques à la fin du du tombeau du Sferavatsi date de l'époque trace, incroyablement bien conservé et seulement découvert en 1990. Il date du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Vous serez non seulement étonné par sa taille impressionnante, mais aussi par son décor de caryatides parfois multicolores, mi-humaines, mi-végétales. De l'antichambre à la salle funéraire, en passant par la salle latérale, vous serez transporté par ces statues de femmes aux traits aux et expressions aussi différents que ton nom. Il est temps de découvrir les bords de la mer noire, en commençant par par la troisième ville du pays, à la fois port, base navale, station balnéaire, ville historique et située moderne. Baladez-vous sur la place de sable fin et profiter des plaisirs balnéaires avant de faire du shopping dans l'agréable centre-ville étonné où la modernité se met parfaitement avec les bâtiments du 19e siècle précisément rénovés. Instruisez-vous dans le plus grand musée d'archéologie du pays puis enseignez avec les ruines de terre romain au sud-est de la ville moderne de Varna. Ce complexe datant du IIe siècle après Jésus-Christ vaut le déplacement de, de sa taille. Il s'agit du troisième plus grand complexe du genre en Europe. Son état de conservation et la diversité infrastructure Varna vous a donné envie de longer les côtés de la mer Noire, mettez le cap vers le sud et faites une halte à zoopole. Situé au bout d'une péninsule, ce salon-port de pêche est aussi bordé de deux super plages de sa fin et combine avec harmonie balnéaire, histoire et culture. Sazopole existe en effet depuis le premier er ère des Tarses et la statue de la ville la plus ancienne de la côte bulgare. Baladez-vous dans les roues pavées de la vieille ville ancrée en, sur les rochers de la péninsule. Vous adorez les vieilles maisons en bois, les remparts en pierre, les petits cafés accueillants et surtout l'ambiance festival du village. L'été, saison autres abonde en concerts et en festivals qui sont la plupart gratuits. La panorama sur l'île de séville ivan vous donnera envie d'aller faire un tour. Dédié au fondateur de l'État bulgare est inauguré sous le premier air soviétique en 1981 pour marquer les 1300 ans existence du pays. L'édifice est un complexe de statues ayant en béton visible à 30 km à la ronde de style à la fois cubiste et furiste et disons-le peu aérien. Les statues ont nécessité l'utilisation de 5000 m2 de béton et de 2 500 tonnes d'acier et représentent des dirigeants bulgares du Moyen Âge. Dont Kan Asparus, le fondateur de la Bulgarie, et Kan Omurtag, Om connu par ses talents diplomatiques et surnommé le bâtisseur, flâner de bloc en bloc, la tête en l'air et laissez-vous guider dans l'histoire de la Bulgarie à travers les structures étonnantes des différents dirigeants et d'animaux comme d'un lion imposant en granit sur plombant l'un des édifices.